Salut tout le monde, pour un nouvel épisode. On est sur Railway Empire. On continue avec pour objectif de profiter des chercheurs d'or pour développer notre réseau. Ah, on a une panne. Ça arrive les pannes, les pannes aléatoires. On va comment, comment on va faire ça On va faire grossir la gare. Première étape. Hop. On va connecter l'entrepôt ici si besoin je fais sauter ça hop très bien ensuite cette section là je, je triche un peu je mets une petite tour là de façon à ce que je puisse construire la voie sans être gêné ah je suis quand même gêné par le voisin alors on va mettre une autre tour d'assemblage ici ah, il y a un train dessus. Pff, ça m'arrange pas. Euh. J'ai pas besoin de longer. Ou alors je longe et je me connecte là. Hop. Oh, j'ai pas les sous. Hop. Ah bah mince, du coup maintenant il y a quelqu'un qui l'utilise. Je vais pas réinitialiser le train. C'est si possible. Voilà, donc les petits signaux, on va les remettre. Poc, poc, poc. Lui, il n'est plus nécessaire. On va rajouter des voies. Je vais absolument pas avoir les sous tout de suite, donc ça attendra un peu plus. Ok, donc oui, lui, j'ai mis la tour d'assemblage, il a bondi. Et pour beaucoup, vos yep. Privilégié. On est, on, il y a un an qui, un, un peu plus d'un an qui s'est écoulé, on a fait trois missions. La suivante c'est en 55. On a du temps. Il faut que je fasse grandir Carlson City, ça, j'ai pas vraiment commencé pour l'instant. Donc. Petit tour d'assemblage, je te fie. Mais je pourrais en mettre une, celle-là. Hop, voilà. Ah, ça a réinitialisé le train, il m'a pas dit. Ah. Euh, on va d'abord faire un autre embranchement. Alors, hop, choc. Ici, par exemple. Et ensuite, on va longer la voie aussi longtemps que possible. Puis fusionner ici si possible. Euh, J'ai l'impression que c'est ce stop qui nous embête. Ça. Ah, ça coûte trop cher. C'était prévisible. Et bien on va faire sauter ce point. Euh, on va construire ce premier point. Je veux remettre la tour d'assemblage, surtout. Hop. C'est parti. Pour l'instant la voie n'est pas finie, donc euh <rire> il va pas faire grand chose. Mais. Est-ce qu'à Sacramento ça va mieux pour la production de viande Non. Ce train-là il suit pas le, le rythme. Il faut dire qu'il a plein de ressources à apporter. Mais l'autre, il y arrive. La ligne n'est pas beaucoup plus courte entre San Francisco et l'entrepôt qu'entre Sacramento et l'entrepôt. Mais il y en a un qui suit et l'autre qui suit pas. Au moins, il tourne à plein régime. Il rapporte plein de sous. Alors que ceux-là, comme ils emportent l'entrepôt, ils rapportent rien. Carlson City est en croissance. Sacha aussi. Juste parce que je leur rapporte du, du blé, tant mieux se, se satisfont de très peu. Et ils ont un tout petit peu de bois qui arrive de par là. Ça leur suffit. Tant mieux. Allez, ah, Sacha, c'est moi qui ai mis le bois. Ils ont de la viande. Ils ont juste pas de maïs. Et ils auront du sucre, probablement celui-là ou celui-là. Prochainement, quand ils en auront besoin. Alors on avance en recherche Je voulais acheter les 30 euh, Quand j'aurai 3, 3 petites étoiles Ça sera mieux tout, tout, tout. Ah c'est bien Il fait la queue tranquillement Aussi loin que possible Ah c'est vrai que ça ralentit un peu euh, Le fait qu'il partage des lignes Utilisé à 86% C'est pas super Ah c'est vrai qu'en plus il y a beaucoup de lignes de train Donc on va finir notre duplicage de voies. Voilà, ça longe correctement. Paf. On va mettre des signaux. Le même principe que le duplicage de la voie d'à côté. D'ailleurs, je pourrais les faire fusionner. Je me dis qu'à un moment ou à un autre, il y aura tellement de trafic qu'il faudra de toute façon avoir deux voies et qu'il faudra mieux qu'elles soient séparées. Pas qu'il attende là, s'il y a déjà un train dedans, ça va être embêtant. Euh, eh bien on est pas mal. On va regarder où est le train. Ah, il mauvais sens. Mince. On va attendre un peu. Qu'il soit dans le bon sens pour éviter de causer des soucis de circulation. Mmh, mmh, mmh. celui-là il n'est pas très rentable parce qu'il circule avec pas beaucoup de blé parce que ici, il n'y a pas beaucoup d'habitants la brasserie est pas très grande en plus elle produit pas beaucoup parce que la consommation de, de, de bière est bien inférieure à la production mmh, mmh, mmh. heureusement je peux pas vraiment améliorer la chose sauf en allant les connecter à Sacramento Ce qui serait un truc intéressant Mais je sais que les tunnels coûtent vraiment vraiment vraiment très très cher euh, C'est quand même une ville Qu'il faut que je fasse grandir Je pense pas que la connecter à une autre serait terriblement rentable Je pourrais connecter Sacha et Carlson City Puisque les deux ont besoin d'aller chez l'autre euh, Mais on a commencé par augmenter Le nombre de trains sur cette ligne là donc, sache à San Francisco, c'est parti. Allez, quitte à ce que les locomotives coûtent pas cher, je me dis, on va limite surcharger la voie et on verra ce que ça donne. Hop, toi tu repars. Ah, t'es en révision. Voilà, chargé, plein d'or. En plus, ça va me terminer le succès de l'or rapidement. Je me dis que c'est vraiment un truc à exploiter parce que eux ils vont produire de l'or en quantité astronomique. Eux, ils ont plein de gens envoyés pour de l'or. Euh, autant, autant profiter de cette, euh, cette ligne où je peux charger. Il y a d'autres lignes où c'est beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas exactement quelle ville je vais faire grossir également. Je pense que j'irai aussi par là parce qu'on a l'interface entre les champs de blé et les productions de bétail que C'est très intéressant d'avoir, euh, au moins pour le début, des villes de blé connectées avec des villes de viande. Body, que je, la... je pense que je peux la connecter facilement avec euh, San Francisco ou Sacramento. Los Angeles, ou avec Los Angeles, pourquoi pas. Je pourrais faire la liaison rapide entre les deux. Et après, profiter pour aller jusqu'à Body en collectant du maïs sur le trajet. Lui il a du maïs et du blé facile. Et Body et Los Angeles ils peuvent s'engrainer pour euh, augmenter leur nombre de citoyens. Donc j'aurai Body Los Angeles, ça fait deux. Carlson City, Sacha, Sachta, Sac Sacramento et San Francisco ça fait 4 qui tournent ensemble et il me manquera 2 peut-être que je pourrais piquer Milford et Salt Lake après une fois que ce sera des villes un peu raisonnables je sais pas où est-ce que je vais pouvoir faire venir c'est pas comme s'il y avait beaucoup de légumes dans le secteur il y a un peu de lait au sud bon, on verra comment j'arrive à les faire grossir ou alors j'essaierai de faire grossir San Diego avec Body ou celle-là celle-là, je peux tirer de par là. Ou oh, même d'ici d'ailleurs. Ah, c'est Los Angeles Ah, ouais. Bon, il est relativement proche du bétail, mais il n'est pas très proche non plus. Alors, j'ai des sous. J'ai des sous. Est-ce que c'est rentable Pour l'instant, je ne sais pas. Faut que j'attende qu'ils aient fait un tour complet. On va mettre une petite gare à Los Angeles. Le truc aussi, c'est que je ne peux pas connecter deux villes hors de mon réseau. Je suis obligé. Je ne peux pas connecter Los Angeles et Body avant d'avoir connecté l'une des deux à une autre ville que je possède. Donc ça limite un poil. Euh... C'est pas possible d'éviter... De faire... des trucs comme ça. Ah si, oh, je sais pas pourquoi il était monté. Mon truc. Super. Euh, toc toc toc. Alors, on... ouais, tunnel 4 millions, vous oubliez. On va tirer un peu pour longer la côte. Ça nous évitera beaucoup de dénivelé Peut-être que là, c'est quand même plus rentable de passer dans les hauteurs. Là il y a un peu de dénivelé Je fais un premier jet et après je corrigerai Comme nécessaire Là je suis tout à fait satisfait Ensuite ici ça creuse un peu On peut creuser un peu plus Mais il faut quand même Pas avoir besoin de passer par le tunnel 5, 3, ça me convient. Là, il y a une petite section où ça monte un peu raide. Ah Bon, on va la laisser comme ça. C'est moins grave d'avoir du dénivelé sur des trains de passagers. Parce qu'ils sont moins lourds. Voilà, 3, 12. Je sais pas si celui-là, il est très... est très utile. Ça fait 4. Ouais, mais c'est plus direct. C'est un peu mieux, non Pas sûr. On a du 11, on va baisser un peu, 8, 7, 8, c'est un trajet relativement direct, si je fais sauter lui il passe par où, là, ah. et ça me coûte plus que 320 et pas 5 millions, hop, j'ai pas encore les sous mais on va la faire quand même. Et on essayera d'y mettre un train express Il me faut encore pas mal de points d'innovation Je gagne qu 40 quand même Waouh. J'ai l'impression que c'est beaucoup C'est peut-être pas beaucoup mais Je crois que les universités ça booste de De 4 Ah d'accord Plus 10% c'est pas mal Là ça va tous les trains rapportent beaucoup Ici je ne sais pas, il est en cours de remplissage. En tout cas, ça, ça fait du trafic euh, sur cet axe. Même si on a des utilisations relativement faibles, ce qui veut dire que je pourrais encore euh, gonfler le nombre de trains. J'imagine que c'est dans les arrêts de gare que ça sature. 53, 72, bénéfice de votre usine. J'ai zéro usine, mais vu euh, le prix, je me dis que ce serait dommage de passer à côté. Alors. Niveau réduit. Ah. Qu'est-ce qu'il leur manque? Du tissu, c'est tout? Ouais, je peux pas tout faire. Oh là là. Leur... Ah, il leur fallait du lait, maintenant il leur en faut plus. Euh, sauf que je peux pas leur faire faire une usine de tissu. Euh. S'ils ne sont pas satisfaits comme ça, je vais être embêté. Il faudrait que je tire euh, depuis Red Manoir. Alors, de ce côté-là, on est bon. On va mettre les petits signaux. Nouveau train. Los Angeles-San Francisco. Le train le plus rapide possible. Hop. J'aurais dû acheter la locomotive juste après. Ah, bon. ah ça réduit 30% sur la valeur. Ouais. <rire> ça aurait été abusé qu'il soit gratuit. Mais bon. Toujours rêvé. Alors, cette liaison elle est partie. Je sais pas quand est-ce qu'elle sera con pas considérée comme une liaison express, on verra. L'or, ça avance bien depuis tout à l'heure. L'alcool, j'en produis pas encore. Carlson City, j'ai pas beaucoup de monde. Est-ce que j'ai des demandes d'alcool Non, il faut que j'atteigne 65 000 pour commencer à avoir des besoins en alcool. Est-ce que. Est... Oh, Sacramento, il a une usine de plus. Attends, pause. Ah, mais ça coûterait très cher. J'aimerais bien faire une plateforme de tissage ici, pour qu'ils puissent partager avec Sakra. Sakra qui augmente encore, Sakra qui sature en bois, quitte à ce qu'ils aient le truc de bois juste à côté, je leur ferai bien un truc de planche, euh, Alors, c'est cette ligne là que j'ai, bon plus on rajoute de trains, moins c'est rentable, mais 3000 pour le prix que je paye à la locomotive c'est pas mal. Ah, lui il est tombé en panne, je croyais qu'il attendait. 2500, ça descend un peu. Bon. Parfois, ça fait perdre des sauts de mettre deux trains sur la même ligne. Quand il n'y a pas les besoins qu'il faut et que ça ralentit et que du coup c'est plus une ligne express et que du coup, voilà. Euh. Donc je connecterai bien Body et Los Angeles Pour qu'elles commencent à grandir les unes avec les autres Pour ça On va mettre Une gare On va connecter Body à ses, ses petits voisins Il faudrait une grande gare pour connecter les deux à la fois Ouais On... On va pas mettre... Ah, je sais pas trop trop trop comment je vais me débrouiller. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il va me faire une petite gare de ce côté-là. S'il veut bien. Hop. Qu'à Los Angeles, on va faire un bâtiment de maintenance. 12 gares reliées. On va agrandir la gare et faire un bâtiment de maintenance qu'on va... De la voie jusqu'au maïs avec une grande pente, Ça pas tellement là voilà, qu'on va leur ajouter un petit train, hop, euh, roule. Euh... On va leur dire de ne pas quitter les... Ah, Je sais pas trop, je sais pas trop. Mmh, mmh, mmh. Pour l'instant on va laisser comme ça. Los Angeles-San Francisco. Pour l'instant c'est pas une liaison rapide. San Francisco ça monte un peu. Juste un peu, mais ça me suffit. Sacramento à un niveau plus élevé. Ouais, mais ils tournent toujours autour de 40 000. C'est-à-dire que par moment, ils ont un manque de quelque chose, je sais pas quoi. Ah, quand ils passent 40 000, ils ont besoin de lait. Ils ont besoin de bois, ils ont besoin de blé. Ah, ils manquent des va de vaches aussi. Ah, ah, ah. Euh, ça, ça peut se résoudre. Assez facilement normalement Par exemple comme ça Alors comment je vais faire Je vais décaler cette ligne là Quoi Hops non construit Hey signaux voilà. Lui il va être un peu perdu J'espère qu'il va switch de voix Plutôt que d'essayer d'un truc euh, de fou Il est où Non il va essayer un truc fou ouais, Il va un truc dingue à mon avis On va le supprimer Hop. On fera une copie plus tard euh, ce que je voulais faire, c'était dupliquer. Dé déjà, ils vont avoir plus de, de droits d'utilisation de la voie. Donc, ça va aider. Si à chaque fois, ils attendent un peu avant de pouvoir faire le trajet, ça ralentit. On va voir ce que ça donne comme ça, déjà. Los Angeles. Et il leur manque clairement de la bière, du blé, du... il leur manque plein de choses. Il ne leur manque pas encore de sucre. Body. On va... Ah mince, ma souris n'a plus de batterie. On va les connecter aux deux petites gares voisines. Je sais pas si... Normalement, le plus utile, ce serait quand même de faire une grosse gare qui relie les deux à la fois. Donc on va faire ça Carlson City, ils auraient besoin de maïs aussi Et c'est une ville que je dois faire grossir Donc je vais leur faire tirer du maïs Et là si quelqu'un veut faire une usine de... Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme bêtises en fait Pas grand chose ils peuvent, refaire... ils peuvent faire une brasserie Ça ne m'arrangerait pas A priori faire... ils vont pas faire d'industrie de, de la viande Parce qu'il y en a déjà une Donc ils vont forcément faire du tissage je ne paye pas parce que ça me coûte très très cher. Ah, on a un nouveau train. Alors, j'ai pas mis de matériaux. Tout à fait. C'est un oubli de ma part. Ce train-là, on va le changer pour un moins cher et plus rapide et plus confortable d'après les passagers. Alors, ma grande gare. C'est fait. Ensuite, il lui faut la connexion. La grande gare. Toc. Un train qui va faire quand même. elle ferme. Body. Voilà. ligne Express, quelle ligne Express, celle-là. Hop. Hop. Si tu sers en tant que ligne Express, on va te mettre le dernier train, qui en plus coûte moins cher. trains de passagers, ils ont généralement des moteurs moins puissants et ils coûtent moins cher. Autant en profiter. Donc, Body va être alimenté en blé et en maïs jusqu'à saturation. Ah ça grandit là-bas. J'aimerais bien faire une série. J'ai peut-être pas contrôlé toutes les... les lignes. Toutes les entreprises, sachant que mon objectif, c'est surtout de transporter de l'or, augmenter la population. Ah il faut que je produise de l'alcool quand même. Ils ont augmenté après avoir diminué, ça n'arrête pas. J'aurai du bonus si je connecte Los Angeles et leur petit voisin San Diego. Ah, je ne peux pas tant que je n'ai pas construit la ligne qui connecte Body au reste. Sachant qu'en fait, je peux en faire une juste là. Et ce sera suffisant. Sans pont. Merci. Papa. Hum hum hum. Il n'arrête pas d'alterner. Je pense qu'il y a quelques ressources sur lesquelles il est un peu bas. Le blé, ben, c'est pas moi qui l'apporte. Les gens prennent la diligence, euh, traversent la montagne. Alors j'imagine bien que c'est compliqué. Si on est saturé en bière. Euh, on va en faire un de plus. Alors même le dernier il rapporte 3000, ça c'est beau. Ah il commence à transporter toute l'or et à pouvoir transporter autre chose. C'est vrai que lui il a pas beaucoup de bière du coup vu qu'il récupère essentiellement de l'or. Ça veut dire que je peux en faire encore un. Sans souci, théorie. Euh, le bois, est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que. Tant que. Non, ok. On va le mettre. Tant que t'es pas chargé, t'évites de piquer la voie dans la gare qui est tu sais, 119%. C'est un peu trop. <rire> Alors, petite gare, San Diego. San Diego, Los Angeles. Connecté. J'en ai une autre à connecter ici. Petite gare. Celle-là on va pas la garder. On va la connecter pour le bonus. Puis après, tout d'un coup nos intérêts auront changé. <rire> Hop, sans pont. Mmh, finalement, je me dis que c'est pas le meilleur choix. <rire> ok, on revanche San Diego-Los Angeles. Il y a peut-être moyen de faire du trafic de passagers. Ah, un nouveau record de vitesse. Est-ce que cette ligne, c'est une ligne express Toujours pas. Pourtant, elle rapporte beaucoup. Ah, et il ne faut pas se gêner les uns les autres, bien sûr. Comme ça. Hop. Ah, j'ai oublié. Tour d'assemblage. J'ai beaucoup de sous, on pourrait commencer à rembourser. Alors, surtout zéro semaine. L'autre, on va le laisser pour un peu plus longtemps. On a une belle valeur d'entreprise. Combien on gagne 3700 en dernier semestre, trimestre. Ah non, 7000 Ah, je gagne beaucoup avec les passagers, je pensais pas. D'habitude, mon, mon truc de marchandise, c'est quasiment tout ce que je gagne. Et les passagers, il y en a exclusivement sur euh, cette ligne-là, cette ligne-là, euh, cette ligne-là. Ouais, non, il y en a quand même pas mal. Mais... Ah, et Carlson City, Sachta il faudrait que je leur fasse... Ch ta Oh là, je prononce mal depuis le début. Bon. J'espère que vous ne me demanderez pas. chta -ch quoi. <rire> Ça vaudrait la peine que je les connecte rien que parce que l'un l'autre, ils voudraient faire passer du monde. Euh, ce qui demanderait de faire grossir cette gare. On va commencer par connecter body au, zoo, au reste alors maintenant c'est possible quand elle ferme on va faire un bâtiment maintenant c'est gratuit autant en profiter de ce côté là on va commencer comme ça et on va mettre un petit bout là je vais faire un truc un peu temporaire On pour glisser la tour d'assemblage ah ça suffit pas ok tour d'assemblage. Ensuite, ça, ça vire. Et ensuite, on va se raccorder ici. Et ici, il faudrait que je fasse grossir la gare. Euh, alors, pourquoi pas en longeur par là Pour l'instant, je passe trop près. Ok, et après, là où il y a le moins de trucs qui gêne, c'est là. Hop. Alors... Ici, je passe trop près. Trouve-t-il. Voilà. 15, 3. 15, 2. Je ne change pas grand-chose, il y a quand même une... un sacré dénivelé, peut-être inévitable. Et la 18, oh là là. Euh, et de ce côté-là, il y a un tunnel que j'aimerais éviter. 4, 4, c'est raisonnable. 5, 6, c'est encore raisonnable Oula, ça m'a tordu le truc 3, ça va augmenter pour nous éviter les ponts est-ce qu'il y a encore des ponts J'ai du pont encore, ouais C'est pas là c'est pas là. C'est là. Hop. Voilà, on est sur un tarif assez raisonnable. Body, Los Angeles. Hop, c'est parti. Plein de bière. Signo Ah oui, les stations de... Les tours d'assemblage servent aussi de signaux. Voilà, petit changement, cette ligne-là va pouvoir profiter de sa voie, elle, toute seule, quitte à avoir cadeau. Autant en profiter. Surtout que celle-là, elle va utiliser assez fréquemment le, le chemin. Alors, Carlson City. On va grossir la gare. Connexion avec Body n'est pas utilisée pour l'instant. On va connecter notre nouvelle voie à la ferme. Puis voilà, hein, un petit tunnel près. Ça me convient. Il va falloir une tour d'assemblage. Hop, il roule ma poule. Alors, et il rapporte en priorité de Campbell Ferme le maïs. Et d'ailleurs, si vu qu'il a sa voix à lui, s'il si n'est pas plein, il attend. J'ai un train qui rapporte 10 000. Pas vu lequel... Eps, eps, eps, eps, je suis sur cette ligne là. Je crois qu'il rapporte rien. Ça. Los Angeles, San Francisco, 10 000. Waouh! San Diego, Los Angeles, pas mal. San Francisco, Sacramento, ça va. Entrepôt, plus de 5 000, c'est très bien. Ah, ça, ça rapporte pas beaucoup. Campbell Firm, Body. rapporte pas beaucoup. Ça doit saturer. Ça doit saturer. Il faut que la ville grossisse pour euh, qu'elle puisse euh, consommer plus de ressources. Et pour ça, il faut qu'on leur apporte de la viande. Et le train est en chemin pour aller la chercher. Euh, donc Carlson City va récupérer du maïs. Euh, ils n'ont pas de viande pour l'instant. Pour avoir de la viande, il faudrait que je fasse un tunnel Mmh, mmh, mmh. À San Diego On va ajouter un petit bâtiment de maintenance C'est gratuit, ce serait dommage de ne pas en profiter à Los Angeles Je pourrais les raccorder au sucre ah, Ils n'en ont pas besoin pour l'instant Faut que j'attende qu'ils aient Consommé plein de bière pour ça Et ils ont pas Oh ils n'ont pas de connexion avec du bétail. J'oubliais, j'oubliais. Ou alors on les connecte par là. Ça peut se faire aussi. Je sais pas comment je passe. Ou alors je longe cette voie-là. On peut faire ça. Ah Alors Petit changement C'est qu'elle voit que je squatte du coup. Oh c'est une longue. Bon. Signaux. Je pourrais même faire deux gares par ville, mais.. Je pense que la nécessité ne se fait pas encore sentir. Nouvelle ligne. Il engraissement. Los Angeles. Euh, San Francisco, on n'a pas besoin de lait. Yes, ils ont fait des vêtements, mais on a besoin de coton à Sacramento. Et après le coton, j'aurais besoin de légumes et tout. Ce que je serais tenté de faire, c'est de faire un entrepôt de ce côté-là, le connecter à Sacramento et à San Francisco. Oh, c'est pas mal comme ça. On va le mettre le plus près du fleuve possible, tout en ayant les deux. Une petite gare de ce côté-là. Dans l'entrepôt, on accepte le coton, les légumes. Ah, j'ai presque 5 km de voie. Dès cette gares reliées. Ils sont pas reliées, mais... Oh, hop, c'est pas ça que je voulais... Max entrepôt, on est parti. Entrepôt sacramento pour ça faut que je me fasse libérer une voix. Tour d'assemblage, choc, choc. Je refais ma petite technique pour décaler les voies sans trop en casser. D'ailleurs, on pourrait les coller. Oh, C'est pas utile. Je pense qu'elles ont toutes les deux leur tour d'assemblage. Ah, bon, on peut coller ces deux-là. Sur juste une petite section. Et mettre une tour d'assemblage comme ça. Hop, plus une ligne entrepôt, sacramento. Ah. Pas pour l'instant. <rire> euh, parce que pour l'instant le seul truc utile c'est le coton et il n'est pas encore arrivé. Ah, ce que je pourrais dire tout simplement c'est qu'il attend d'être pleinement chargé. Est-ce que l'or ça flue Ouais, ça arrive, ça arrive. Carlson City, on n'a pas encore du très très gros. Mais ça monte. Ah. Alors je pense que maintenant, entre repos Sacramento le tissu ça va le faire et si jamais t'es pas chargé on va dire d'au moins 4 wagons tu bouges pas normalement cette ligne est un peu plus courte donc euh, on va jamais être en manque de coton à l'entrepôt pour l'emmener à Sacramento quand ils nous feront du tissu il partira à San Francisco, Sacha et tout euh, Voilà voilà voilà ce côté là pour l'instant il faut rien ah je peux faire des locomotives mixtes je sais pas combien ça coûte donc c'est sur ce genre de trajet Typiquement celui-là qui transporte des matériaux dans un sens et des passagers dans l'autre Je serais tenté d'acheter du mixte Est-ce qu'il y a beaucoup de dénivelé Là, visiblement, elles ralentissent pas mal il faut une puissance de traction importante pour euh, pallier le dénivelé. Si j'en mets une seule, ce sera pas très utile, il faudrait que je change tout. Je suis pas persuadé que quelques kilomètres heure de plus soit si utile que ça. Sachant que la ligne. Ah je vois plus le dénivelé une fois qu'elle est toute construite. On va pas y toucher pour l'instant. De ah. Les valeurs que vous avez déjà transportées sont remarquables Ouais t'as vu Alors en fait je voudrais gérer le que... train Il ralentit par là Il ralentit par là Au bon, regard c'est normal Attendez dénivelé en mètres Ah il descend beaucoup et il remonte Oh le temps file on va s'arrêter là pour... Oh. Euh... Euh... Est-ce que j'achète une entreprise de bœuf pour... bon, On va dire oui, je ne suis pas persuadé que ce soit l'affaire du siècle. Je pense enfin, qu'ils n'ont pas fait beaucoup de bénéfices. On verra. Euh... On va s'arrêter là pour cet épisode et on se trouve bientôt dans le suivant.